Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui, un tuto qui m'a été réclamé plusieurs fois, euh, c'est une moto. Donc comment piloter une moto. Alors c'est une façon de faire, il y en existe d'autres. Et je vais vous présenter ici euh, bah, comment ça fonctionne. Alors là, je vais vous faire une petite démo de ce que ça va donner euh, par la suite. Donc ici, on a la moto, euh, évidemment, qui peut euh, se déplacer de la gauche vers la droite avec un petit effet euh, penché en même temps. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Le but étant ici de vous montrer comment ça fonctionne, on peut freiner, évidemment j'appuie sur la barre et ça freine, voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment on peut faire, comment on fait pour euh, bah, déplacer cette moto, la coucher et tout ça. Et euh, on regarde ça tout de suite dans le tuto, c'est parti Alors je commence par vous présenter euh, la scène qui est assez simple à comprendre, donc ici... Euh, j'ai des modèles donc j'ai récupéré ici un modèle de moto qui vient de SketchUp, je vous le mettrai à disposition euh, ces scripts et cet asset, elle sera à disposition sur le site, donc allez-y, abonnez-vous enfin enregistrez-vous et récupérez euh, bah, le modèle et puis les scripts qui vont avec si ça vous intéresse, j'ai ici un modèle de route que j'ai récupéré aussi sur SketchUp donc on peut voir ici qui est une route en 3D assez longue. Alors là, elle est en ligne droite, évidemment. De toute façon, euh, ce sera... je ne vais pas pouvoir prendre de virage avec ce système. Mais euh, ça peut être utile pour des jeux de moto 3D euh, Avec des voitures qui arrivent à éviter Des choses comme ça J'ai aussi mis, alors comme on peut, peut le voir Un petit terrain, alors je vais désactiver la route Pour que vous voyez bien, hop, la route est au dessus Et ici j'ai un terrain avec quelques arbres Que j'ai mis un petit peu aléatoirement, rien de bien compliqué Je me suis pas trop embêté pour le décor évidemment euh, Des bloqueurs ici Donc quelques blocs pour bien Pour éviter et puis pour que ce soit un peu plus fun euh, Et ici Donc j'ai ma moto qui est là avec la main caméra qui est ici, donc la moto, euh, bon rien de compliqué, rien n'est dessus. Pour le moment, ce sont des modèles vierges. Donc on va attaquer tout de suite et voir comment on fait ça. Alors la première chose, c'est que je vais positionner correctement ma caméra. Ici, elle est là, vous pouvez la laisser là, si vous voulez, mais moi, vous avez vu que dans la précédente vidéo, je veux voir les mains, enfin je veux voir le guidon. Donc je vais essayer ici de la positionner correctement. Voilà, donc la positionner par exemple ici, ça me semble pas mal on va dire que c'est bien. Donc, je vais l'allier tout de suite à ma moto. Alors, la moto, ici, le modèle Moto Guzzi est dedans. Ici, on peut voir avec les mèches. Et j'ai mis un petit moto pour recentrer un petit peu son, son point de pivot. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir faire maintenant le script bah, de déplacement, évidemment, de notre moto. Donc, je vais aller faire ça dans mon dossier moto. Et ici, on va faire un script de déplacement. Euh, alors, c'est parti Create c sharp script et je vais l'appeler moto-contrôleur. Je vais affecter ce script, évidemment, à mon empty moto qui détient en dessous euh, la caméra et le, le mesh de la moto. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, on va utiliser... Alors, comment on va tomber On va déjà déclarer nos, nos variables au niveau de notre script. Donc, c'est parti on va avoir besoin euh, d'une variable pour la vitesse pour la, la, la, la max speed aussi donc je vais agrandir un petit peu donc ici je vais déclarer des variables publiques donc une variable publique de type float qui va s'appeler speed pardon qui va être égale, euh, bah, rien du tout donc on va le laisser comme ça ensuite une max speed qui va être égal par exemple par défaut euh, à les 100 on va tester on, a, on affinera la valeur et ensuite une variable que je vais appeler rota rot pour rotation qui va être égal par défaut à une flotte tout simplement donc ces variables étant déclarées je vais euh, aussi avoir besoin de l'audio source mais ça on s'en occupera ensuite on va revenir dessus donc Qu'est-ce que je dois faire Donc je dois déjà euh, faire accélérer euh, ma moto, la faire avancer tout bêtement. Donc pour ça, euh, je vais utiliser, en fait au niveau de l'update, voilà, ici, je vais utiliser euh, transform.translate, donc transform.translate, pardon. Donc pour faire avancer en fait mon modèle, vecteur 3.forward, je vais prendre son vecteur avant pour le faire avancer, que je vais multiplier euh, bah par la vitesse, qui pour le moment va être pas égal à grand chose, mais c'est pas grave. Et on va mettre time.deltaTime pour uniformiser la vitesse de déplacement. Excusez-moi pour les bip-bip, c'est mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. On continue. Euh, donc... Euh, on va tester tout de suite ça pour voir si déjà ça fait avancer correctement ma moto. Donc ici mon script est bien sur la moto. J'ai une speed à 0, je vais la mettre à 5 pour tester. Et je fais play pour voir si elle avance correctement. Évidemment on peut voir qu'elle avance. Mais moi je ne peux pas la diriger. Mais vous avez bien compris que la le, le but est ici euh, maintenant de jouer avec la vitesse. Et euh, les get axis pour pouvoir la faire avancer, en fait tout simplement la faire accélérer. Donc, on va faire ça tout de suite. On va avoir besoin, euh, donc, au niveau de l'update, on va utiliser le getAxis, c'est-à-dire la touche avant, mais en fonction de ce que vous allez paramétrer dans le, le, le manager au niveau des, des touches. Du coup, euh, je préfère utiliser le getAxis. On pourrait utiliser les flèches avant et tout ça, mais c'est plus simple. Donc, on va dire if itpost.getAxis, et donc pour la flèche avant, c'est-à-dire pour le faire avancer, on va utiliser l'axe vertical. Euh, et on va dire s'il est plus grand que zéro. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va faire, on va incrémenter notre variable speed. On va dire qu'elle est égale à plus égale. Et on va mettre 20 flottes pour essayer, pour voir ce que ça donne. Et on va multiplier ça par time, point delta time aussi. Voilà. Donc, on va essayer ça tout de suite. Donc, j'appuie sur la flèche. Et on peut voir en haut que ma vitesse augmente. Je suis bien ici. Alors, j'ai pas de collider, donc je peux rentrer dans mes blocs, C'est pas gênant. Et on peut voir ici que je suis et voilà 150, et... mais je dépasse la max speed. Donc l'idée maintenant, c'est d'accélérer euh, que si on est plus, la vitesse est plus petite que la max speed. Donc on va faire une... on va ajouter une condition. En fait, on va dire que si euh, le get axis vertical est plus grand que 0 et si speed est plus petit que max speed, qu'on est déclarer là-haut et qu'on n'a pas du tout, euh, pardon je ne dois pas mettre de point virgule et qu'on n'a pas du tout, si on a mis à 100 donc euh, on verra bien, donc en théorie ici si vous surveillez euh, mon compteur speed en haut à droite, je devrais je dis bien je devrais, alors je j'avance alors, rien ne se passe, qu'est-ce qui se passe J'ai fait une bêtise, hein donc vertical plus grand que 0 et speed plus grand que max speed. Et non, c'est plus petit, pardon, excusez-moi. Sinon, ça ne va pas avancer du tout et euh, le but ne sera pas... Voilà. Donc ici, je suis à 20, 30, 50 et on va voir si à 100, ça s'arrête. Donc ça s'arrête bien, on peut voir que je vais plus au plus vite. Donc ça nous permet de gérer un peu la vitesse comme ça. Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que tout de suite, on, on gère la musique... Enfin le, le son de la moto. Donc si je vais déclarer une variable qui va être privée, je dis bien euh, parce que je vais oui oui tout, tout à fait. Donc on va une une type audio source. On va devoir mettre une audio source qu'on va appeler audio et on va devoir utiliser le start. Alors audio il aime pas ou alors c'est parce que c'est pas utilisé. On verra bien. Donc je vais ici euh, mettre ma méthode start. Voilà. Alors ça c'est Nouveauté, j'ai dû modifier un paramètre, c'est pas très grave. Euh, et donc, on va définir audio, on va dire que c'est égal à getComponent, audio source évidemment. Sauf que pour le moment, je n'ai pas d'audio source sur euh, mon modèle ici. Donc, je vais tout de suite rajouter l'audio source et on va jouer simplement avec le pitch ici. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un son. Donc, je vais aller récupérer un son qui s'appelle Engine. Voilà, qui est mon bruit de moto. Et je vais ici le charger directement dans l'audio source. D'ailleurs, je l'avais déjà. J'en ai deux. On verra bien. On va tester celui-là. Euh, et on va le mettre en loop. Comme ça, au play, normalement. On peut bien entendre que le bruit de moto, il est bien joué. C'est parfait. Alors, euh, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est jouer avec le, le pitch pour pouvoir... Euh, en fonction de la vitesse, en fait, euh, bah jouer le son, euh, adapter en fait, le, le, le pitch du son. Donc, ce que je vais faire dans l'update, je vais ici redéfinir après l'avancement. Le, le, enfin, donc le, ici, vous m'avez compris, pardon, je cherche mes mots. Euh, donc, je l'ai appelé comment Audio on va le, voilà. Et ici, je dois définir, en fait, euh, le, le, le pitch. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un calcul, c'est des maths. Donc, je vais mettre entre parenthèses... Pardon, je vais mettre qu'il est égal à speed. Que multiplie 3. Si je ne vous dis pas de bêtises. Et que on divise par max speed. Ça va me ramener ça, en fait, entre... Euh, bah, la vitesse en fait en fonction de la vitesse ça va me ramener entre le pitch entre 0 et 3 sauf que je ne veux pas qu'il soit à 0 parce que sinon euh, bah, je ne vais rien entendre donc je veux que ça tourne au ralenti donc je vais rajouter ensuite 0.5 flotte. et on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne Donc, alors c'est peut-être pas forcément tout à fait le bon calcul on peut vérifier le pitch ici euh, alors le maximum du pitch alors je ne peux pas le bouger c'est bien 3 vous voyez donc je vais le laisser à 1 par défaut mais il devrait tomber à 0.5 si je ne dis pas de bêtises donc, on est bien à 0,5. Je vais accélérer. Et là, on va vérifier que quand je suis à 3... Alors, 3,50. Ouais. Bon c'est pas très grave. Mais euh, on peut voir que ça marche. Et si je freine... Je ne peux pas freiner encore, pardon. <rire> Mais si je baisse ici ma vitesse, que je la passe à 50, voilà, on peut voir euh, que ça fonctionne. Donc, le son ici, il est bien en fonction de la vitesse euh, de la moto. Donc, ça, c'est parfait. Alors, maintenant, on va s'occuper... Du déplacement gauche droite alors comment va-t-on faire ça on va utiliser en fait euh, un transform rotate on va faire une rotation en fait tout simplement légère euh, et donc pour ça on va utiliser on va surveiller l'axe plus vertical mais horizontal qui va nous permettre d'utiliser euh, les flèches gauche droite donc on va dire if input.getAxis et l'axe donc comme j'ai dit horizontal euh, et là en fait on voudra savoir quand on appuie sur la touche gauche et droite donc on va dire en fait, on va surveiller qu'il n'est pas égal à 0, ça voudra dire que en fait j'appuie sur une touche et si j'appuie sur une touche, ben, je vais faire un transform.rotate je vais faire une rotation de son vecteur 3.up, donc par le dessus qu'on va multiplier par rot, le coefficient de rotation ça nous permettra d'adapter un petit peu la, la, la vitesse où ça bouge et on va multiplier ça par l'hypothèse. Put getAxis, évidemment horizontal, donc je vais faire une petite copie pour gagner du temps. Et on va multiplier ça par time.deltaTime de nouveau. Voilà. Et on va tout de suite tester pour voir ce que ça donne, si maintenant je peux déplacer ma moto de gauche à droite ou pas. Donc on peut voir que ça fonctionne, sauf que j'ai ici un coefficient de rotation qui est un peu trop petit. Et boum, euh, alors j'ai ici un retard, ça va pas, donc je vais passer euh, aller à 10, on va tester. On ajustera en fonction de ce qu'on veut, parce que ça, ça risque encore un peu de bouger. Mais là, on peut voir qu'on a bien la moto qui se déplace, ça fonctionne très bien. Voilà, donc déjà un premier jet, euh, ici vous pouvez voir que c'est assez simple. Alors, je vais m'occuper tout de suite euh, aussi euh, de la vitesse, euh, enfin du freinage plutôt. Donc je vais utiliser la barre d'espace. Donc ici je vais rajouter une condition if input.get et donc ça va être get key parce que je peux rester appuyé dessus euh, key code on va utiliser la spacebar voilà donc à l'appui de la space bar. Eh ben on va tout simplement dire que speed euh, moins égale une flotte par exemple. On va tester, on va affiner ça, on pourrait faire une variable publique aussi. Euh, par contre on doit faire attention parce que si euh, on reste appuyé on va arriver sur des valeurs négatives. Donc on va faire un matf clamp. Donc on va dire que speed est égal à mat. Alors je vais y arriver, pardon, je bloque matf.clamp. Et quelle valeur ben, Ça va être lui-même speed et par contre c'est le 0 ici qui m'intéresse je ne veux pas que ça descende en dessous de 0 parce que sinon ce euh, sera embêtant et on va mettre une max value qui va être max speed mais qui dans ce cas là sert pas à grand chose étant donné que quand je freine ça ne va pas augmenter donc, mais je vais passer le paramètre donc on va tester tout de suite pour voir si le freinage fonctionne donc ici hop pas de problème je freine et on entend bien que ça freine. Alors, on peut accélérer. Et voilà, je finis par arrêter complètement. Et j'ai ma moto tourne au ralenti. Donc, c'est parfait. Alors, euh, ça, ça fonctionne. Pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir On peut voir aussi... Euh, bah maintenant, il nous reste à voir surtout parce qu'on a déjà vu euh, bah, presque tout. On voit que la, la moto fonctionne. Le système de déplacement fonctionne. Par contre, on se pose un souci. Déjà, J'ai pas de collider. Ce qui fait que euh, là, sur mes blocs... J'ai beau avoir euh, des blocs avec des boxes, enfin, ils ont un rigid body, un je passerai à travers, ce qui est plutôt embêtant euh, au niveau du jeu. Alors on pourrait euh, faire, il euh, y a des solutions, mais là le but ce serait, je voudrais en fait euh, lui ajouter ben, en fait, des rigid body. Alors je vais utiliser deux rigid body, au niveau de la moto ici, donc je vais fermer l'audio source, je vais ajouter un rigid body évidemment. Je vais faire play, et là, évidemment, le souci, c'est que... boum Elle passe au travers. Donc, maintenant, je lui, il lui faut des colliders. Donc, je vais utiliser des sphères colliders, en fait, que je vais adapter aux roues, tout simplement. Donc, je vais, ici, regarder où est ma sphère collider. Elle est là, voilà. Et je vais l'adapter. Alors, je vais passer en ISO pour essayer de la mettre le plus précis, de, de, précisément possible où il faut. Voilà, et je vais jouer ici avec mes, va, mes variables pour l'adapter, en fait. Alors, pas le X, pardon, c'est le Z. Et je vais ici l'adapter à ma roue à peu près parce que de toute façon ce ne sont pas des well collider. Donc évidemment euh, on n'est pas au centimètre près, c'est pas très grave. Je vais ajouter un deuxième pour la roue arrière. Et sauf que les valeurs vont être les mêmes. Donc ici je vais faire sur le premier un compi component et sur le deuxième je vais faire un past component value. Ce qui fait que j'ai mon collider qui est exactement au même endroit que l'autre. Et je vais jouer avec mon axe Z ici tout simplement pour le passer derrière. Voilà. Donc à peu de choses près, on doit être bon. Donc si maintenant je fais play, ma moto ne tombe plus. Je peux toujours la diriger. Et j'ai bien une collision, on peut le voir. Ping Évidemment, on ne va pas s'occuper de la collision, mais là, c'est juste dans ce tuto pour vous montrer comment faire. Après, euh, on peut voir qu'à la collision avec un bloc ou une voiture ou quelque chose, la moto euh, prend une force ou tombe ou on lance une animation. Enfin, tout est possible, mais là, le but ici est de vous montrer déjà la première étape, c'est-à-dire comment euh, avoir une base de moto euh, pour votre jeu. Donc ça c'est fait, alors on est pas mal, maintenant il nous reste un petit peu euh, bah, l'effet le, le, le, un peu penché au niveau de, de la moto. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les animations pour ça. Donc on va retourner ici, donc je vais prendre dans mon dossier moto, je vais sélectionner ma moto, je vais ouvrir mon onglet animation et je vais faire Create, et je vais créer une animation la première sera Idle, je vais l'appeler Idle, on a l'habitude. Je vais lui ajouter ici des propriétés de rotation, comme ça, en idle, elle va rester ici à sa rotation euh, bah, qu'on peut voir à l'écran. C'est ce que je veux justement. Ensuite, je vais créer une nouvelle animation que je vais appeler « left ». Alors « left », on va ici ajouter une propriété « de nouveau de rotation ». Alors « rotation, rotation, rotation, transform, rotation ». Sauf qu'ici à la fin, je vais la modifier cette rotation. Donc je vais me mettre de derrière. Je vais ici prendre mon outil de rotation. Et je vais faire une rotation comme ça. Alors, euh, j'espère que je prends le bon. Voilà, ça doit être ici. Donc là, on a dit sur la gauche, il tourne à gauche. Donc, il penche un peu à gauche comme ça. On va euh, pas trop exagérer le mouvement. Voilà. Ensuite, je vais créer une autre rotation. Donc là, on peut voir que ma rotation, j'ai 10 4, 814 sur l'axe Z. Donc, on va essayer de créer la même. On verra bien. Je vais prendre right. Euh, toujours les, la propriété ici. On ajoute la propriété. Voilà, transforme, rotation. Et sur le deuxième ici, j'ai oublié la valeur. Moins 10, euh, 88, je crois. là on va essayer d'aller voir si on peut retourner. Ici, 10, 814. Donc, ce qui serait bien, c'est que j'ai jamais. Donc, je vais essayer de la, la, la mettre ici. Alors on verra si ça peut fonctionner. Donc, évidemment, je suis dans le mauvais sens. Je vais faire un moins. Voilà. Donc, ça me semble plutôt bien. Donc, j'ai ici euh, mes animations comme on peut voir. Donc, Unity m'a créé un animator, toute logique, avec idle. J'ai ici ma left et ma right. Alors, première chose que je vais faire, comme je ne veux pas qu'elle se joue en boucle ici, je double-clique sur mes animes et j'enlève le loop time. Alors, on va tester tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer Je vais utiliser le getAxis pour savoir quelle animation lancer. Alors, pour ça, on va retourner au niveau de notre code. On va ici devoir déclarer. Alors pourquoi il n'aime pas ça Donc ouais. Je vais mettre Audio S pour l'audio source, il n'aime pas ça. J'aime pas quand c'est euh, comme ça en Donc on va remplacer. Voilà. Audio S. On va créer maintenant une autre variable qui va être de type animateur, évidemment, vous d'en doutez. Qui va s'appeler Anime. Alors j'espère qu'il ne va pas m'embêter non plus avec ça. Et au start, on va aller définir cette variable. On va lui assigner le composant qui est l'animator. Qui est sur notre modèle. Donc ça, c'est parfait. Alors moi, ce que je vais faire, en fait, je vais passer ici dans l'update. Je vais passer ici dans l'update. En fait, la valeur de mon get axis euh, horizontal pour euh, quand j'appuie sur la touche gauche droite, à euh, une variable dans mon animator, qui, pour le moment, n'existe pas. Euh, alors je vais La créer ensuite, mais je vais ici euh, mettre ça donc on va dire que anime point et on va faire un set float pour assigner une, une variable. Et donc, euh, comment on va s'appeler euh, cette variable Alors, je l'ai pas encore, alors on va l'appeler rotation, ça va être simple. Voilà, elle n'existe pas encore, on va la créer après. Et ici, on va lui assigner l'input, pardon, get axis, et donc ça va être mon get axis horizontal pour avoir l'axe pour euh, Envoyer la valeur, en fait, quand j'appuie sur la touche euh, gauche et droite. Donc, maintenant, au niveau de mon animateur, je dois ajouter ici une variable de type float que j'appelle évidemment rotation. Sinon, je vais avoir un souci. Et maintenant, je dois dire à l'animateur quand il doit euh, jouer mon animation left et right. Alors, de idle, j'enlève le as exit time, je fais un petit plus comme j'ai qu'une variable, il me met rotation. Donc, pour aller à gauche, il faudra que la valeur soit négative, donc en dessous de 0. Si mon getAxis part à gauche, je, fais une valeur, je, je, je prends une valeur négative. Donc, less than 0. Pour aller à droite, c'est l'inverse. Ce sera quand elle sera supérieure à 0. greater 0. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, il faut aussi gérer le retour à idle. Donc, ici, je vais dire... Donc, elle monte à 1 hein, quand j'appuie sur la touche de droite et elle revient à 0. Donc, on va dire ici euh, que je reviens à idle quand mon anima, mon, ma valeur rotation est... Inférieure, allez, on va mettre à 0,5. Ici, je pars, donc je suis négatif. Donc ici, on va dire qu'elle revient à idle. Donc je vais à moins 1, en fait, quand j'appuie à gauche. On va dire que on revient à idle, tout simplement, quand rotation sera donc plus petit euh, que moins 0,5, on va dire. Donc je pense que ça, ça devrait fonctionner. De toute façon, on va tester, on verra bien. Donc maintenant, euh, on est normalement pas mal, le code, on passe bien ici notre float, on a défini tout ça, donc on va enregistrer et on va tester, pardon, pour voir ce que ça donne tout simplement déjà au démarrage, on va voir si, on, on est bien en idle, alors on peut voir, pardon, qu'elle se joue en boucle, donc j'ai un souci, et euh, si j'appuie à droite ça ne revient plus, donc j'ai bien, bien merdé. Donc, ici, on va regarder pourquoi. Euh, donc, ça doit être mon retour. Alors, ici, je suis d'accord que. Alors, déjà, on va regarder. Je vais supprimer mes retours parce que je pense que ça vient de là. Si je vais à gauche, ça va bien. Voilà. Bon, ensuite, je ne peux plus aller à droite parce que j'ai pas de retour. Et si je vais à droite, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien effectivement les retours qui posent problème. Donc, ici, quand je lâche. On va faire un côté à la fois, excusez-moi, hein, c'est du live, voyez, donc euh, la rotation euh, nanana, donc est supérieure à 0, donc ici, elle doit être inférieure, on avait dit à 0,5, ce qui me semble assez logique, vu que je serai à 1, Alors, voilà, je lâche, ça revient. Alors, c'est juste le has exit time ici qui pose problème. Mais donc, ça fonctionne bien. Vous avez bien compris. Ça vous permet de voir, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'animateur. Donc, je lâche. Voilà. Ça revient bien. Donc, pas de souci. Maintenant, celle-ci. Donc, je suis inférieur à 0. Donc, ici, je reviens à idle. Donc, je serai à moins 1. Quand ma variable ici, rotation, sera... Donc, c'est bien ça. Ce. J'ai un petit... 0,5. donc moins 0.5. Alors, ça va être Gritter, pardon, je pense. J'ai fait une bêtise, j'ai toujours des problèmes avec ça. Gauche, je lâche, ça revient. Donc, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit bien que je vais à gauche, à droite. Donc, je peux avancer. Alors, ce qui n'est pas bien, comme on peut le voir, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, j'ai plus de rotation. Alors ça, ça va être dû au fait qu'on a les colliders, je pense. On va tester, mais je vais devoir passer ici une rote beaucoup plus importante. Je vais la passer à 500 pour tester. Deuxièmement, alors on va tester voilà on peut voir que maintenant ça fonctionne par contre ce qui me va pas du tout c'est ici euh, elles sont beaucoup euh, trop lentes donc je vais passer ici mes vitesses aller euh, à 6 on va tester à 6 donc je clique et je, la, je change le speed en fait de, de, de, de mon animation et là voilà on peut voir que c'est beaucoup plus rapide et c'est quand même plus intéressant et donc ici voilà on a le système qui fonctionne donc le, le, la rot le, le rotation est à, est à affiner parce qu'effectivement ici c'est peut-être pas la bonne valeur euh, je ne sais plus combien j'avais mis lors de mes tests, je vais mettre par exemple 300. On va passer en plein écran et on va tester. Mais normalement, on se rapproche de ce qu'on a fait. Voilà, on peut voir que ça fonctionne. Alors évidemment, ma vitesse là est un peu faiblarde. Donc au niveau du max speed, je vais le passer euh, allez, à 180. C'est est une moto. Et voilà, on peut voir que j'accélère, je peux euh, tourner sans aucun souci. Voilà, donc ça permet, je freine. Voilà, alors le frein est un peu léger, il faudrait euh, évidemment jouer euh, avec la valeur ici. On pourrait passer des variables publiques au niveau ici du freinage, par exemple ici, je suis à, donc on va mettre par exemple 3 flottes, ça devrait être beaucoup plus rapide et vous pouvez voir qu'en fait c'est relativement simple on utilise l'animation ici pour faire ça alors c'est une solution comme une autre, il en existe d'autres mais on a ici une moto qui fonctionne, on va se mettre en plein écran et on a une base de moto qui fonctionne vous pouvez voir que c'est assez facile à faire malgré tout alors évidemment ça peut être amélioré, on peut toujours améliorer les choses mais là vous avez une base de moto, comme je vous le dis ça m'a été réclamé plusieurs fois euh, donc après, tiens qu'à vous, voilà le freinage est beaucoup plus rapide, tiens qu'à vous d'améliorer euh, bah, cette moto, ne serait-ce que par euh, des dérapes, enfin on peut imaginer plein de choses, mais là on a une base en fait qui fonctionne bien. Donc j'espère bah, que cette vidéo euh, va vous, vous plaire, en fait comme ça m'a été réclamé plusieurs fois, je tenais vraiment à, à, à faire un tuto là-dessus. Et euh, surtout, allez au niveau, euh, si vous voulez récupérer ce modèle ou même le script, parce que c'est vrai que c'est pas évident à suivre ou si euh, vous voulez pas recopier, vous pouvez le récupérer au niveau euh, de la rubrique tuto vidéo euh, sur le site upln.fr. Donc, allez-y, c'est gratuit. Euh, vous vous enregistrez simplement, vous créez un compte et vous aurez accès au téléchargement. Euh, voilà. Euh, on a mis en place des forums. Alors, allez-y, posez vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées au niveau encore de YouTube. Donc, euh, bah, utiliser le forum c'est quand même fait pour ça enfin je vous encourage à le faire euh, c'est déjà plus visible les personnes pe peuvent aller le consulter aussi je vous encourage justement même s'il n'y avait pas de questions à aller le consulter de manière peut-être à pouvoir répondre euh, à, aux questions qui vous sont demandées et, euh, et voilà et euh, n'hésitez pas en tout cas et moi je vous dis à bientôt alors ce qui est très important c'est abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore euh, et ce qui est très important aussi c'est de mettre un joli pouce bleu euh, un petit like sur la vidéo en tout cas euh, si elle vous a plu et euh, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bye bye